Vous en avez déjà entendu parler sur les réseaux. Même votre chien le sait. La paix sainte. Avec une manette incroyable et des jeux incroyables, elle a tout pour plaire. Un nouveau design et de super jeux. Vous ne pouvez pas vous empêcher de l'acheter. Avec une télécommande et plus de vibrations. Jouez à la PS5 ou jouez à la trampoline.